Oui alors courir c'est bien mais au risque de mourir c'est peut-être pas... Hein c'est peut-être un peu contre-productif amigo. Et eh ben Salut les amis, j'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo, toujours en route pour le boulot. Je viens d'apprendre que je vais aller faire 50 cents à Montpellier à la fin de la semaine. C'est énorme, je vous en dis plus euh, dès qu'on est un peu plus fixé. En attendant, let's go to le boulot. Qu'est-ce qu'ils sont serviables aujourd'hui Merci à tous. Wow. wow le car. Changement de voie intempestif. En Incroyable. Enfin c'était pas du tout intempestif mais c'était quand même impressionnant. DHL il vient de Pologne là Sérieusement il n'y avait pas d'entrepôt entre les deux. L'entrepôt le plus proche d'ici c'est la Pollenger. Je n'ose y croire. Je pense qu'on est sur un resquilleur. En tout cas il est bien chargé et il a tout mis à l'arrière gauche. Hein, parce que vu comment euh, la, la camionnette devrait être comme ça, elle est comme ça. Regarde. Alors avant limite elle touche pas, il pourrait tourner dans le vide. C'est un truc de fou, ça. Mmh, là, ça devient social. C'est ouais, c'est-à-dire du cas social, là. Quand aussi jeune, on sait pas faire la différence entre vert et rouge. Et qu'on traverse avec un portable dans la main. Et qu'on est surpris quand un automobiliste ou un moteur se rapproche un peu trop près il vraiment un loupé dès la base quoi. allez mes amis je vous propose de me souhaiter bonne chance cette soirée de travail bon, je vous remercie je vous remercie c'est gentil je vous remercie oh non mais là les côtes je vous jure ça me fait trop mal c'est fini les périodes où ça me faisait mal tout le temps en fait là ça va un peu mieux. Mais alors par contre sur la route maintenant je me mets à ressentir la moindre secousse là où avant il fallait vraiment qu'elle soit importante pour me faire mal quoi. Been losing all, one by one, two, two. les espaces commentaires risquent de prendre un petit peu de, de mouvement euh, parce que là j'ai un collègue qui vient d'apprendre que je nourrissais cette chaîne Youtube et qui... Euh, mais ce n'est pas le virage le plus sécurisé du circuit si vous voyez ce que je veux dire donc euh, bon je pourrais qu'il y ait un peu de grabuge et de, de commentaires intempestifs bien que euh, comme j'ai un peu de retard euh, au moment où vous voyez cette vidéo il l'a déjà découverte et et un petit moment. Affaire à suivre, n'est-il pas Qu'est-ce qu'il fait là, Qu'est-ce qu'il fait là, Très étrange. C'était un scooter lambda. C'était pas un mec des travaux en plus. Qu'est-ce qu'il faut là, en remettre des cônes et tout C'est casser la gueule Je note à moi-même en effet ne pas mettre de cuir et mettre un ne pas mettre de cuir aéré et mettre un vêtement textile plein, c'est mieux parce qu'il fait déjà froid. En revanche, cette petite veste légère, c'est déjà plus assez. Sûrement, falloir déjà en arriver à la doudoune, c'est assez radical, mes amis, mais on va pas pouvoir y couper. En revanche, quant aux gants, ne pas avoir mis le cuir perforé et ses gants d'hiver, c'est sage décision et pour le coup, amplement suffisante. Si tu me passes devant tu roules mon ami. Comme ça que ça marche. Bon écoutez, il est venu l'heure d'aller se mettre au chaud. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'être resté jusqu'au bout. A demain.